Donc J'ai parlé euh, essentiellement enfin, du trou de la sécu, ce qu'on appelle comme ça, du déficit de la sécurité sociale, de la place qu'il qu a dans les médias depuis au moins une trentaine d'années. Bon. Même si on en parle effectivement euh, depuis quasiment la création de la sécurité sociale, mais euh, disons que c'est peut-être la, la centralité, enfin le... Le déficit de la sécurité sociale a une place qui est, beaucoup, qui est centrale aujourd'hui euh, dans, le, dans le débat, euh, ce qui était euh, moins le cas dans les décennies euh, d'après-guerre. Euh, juste avant, je voudrais euh, juste rappeler enfin, quelques éléments généraux qui, je crois, sont utiles euh, quand on parle de la façon dont les médias parlent de la protection sociale. Le premier qui est évident, euh, mais je crois qu'il y a une évidence à rappeler, c'est que euh, la protection sociale, c'est un enjeu euh, politique enfin, qui est très fort. Euh, et, est, et la question est-ce que la, la nécessité de la protection sociale c'est un enjeu, ça n'a jamais fait consensus euh, et ça ne fait toujours pas euh, consensus aujourd'hui, l'importance de la protection sociale le volume de la protection sociale euh, est-ce qu'il faut la développer la réduire, dans quel sens euh, tout ça sont des enjeux de lutte euh, politique et le sont ça, ils le sont aujourd'hui et il l'étaient euh, euh, il était hier ils le sont euh, enfin ils l'ont été au 19 e et au 20 e siècle bon. Oui, mais les gens qui ont mis en place la protection sociale aux différentes étapes, euh, bon, pour s'en tenir au, au, au cas de la France, c'était une action politique qui était pensée en direction des groupes euh, dominés, des groupes euh, économiquement les plus, euh, les plus fragiles. Euh, bon, on a coutume, il y a la version euh, la plus de gauche, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme, celle de 1993, qui euh, pose le principe d'une protection sociale et qui la destine aux citoyens malheureux, Bon, et quand on se réfère euh, aux années de mise en place après la guerre de la Sécurité sociale, il y a une référence qui est quasiment permanente dans les textes et les déclarations des gens comme laroc c'est la référence à la classe ouvrière. Euh, la Sécurité sociale est pensée comme quelque chose qui est mis en place pour cette classe ouvrière. Bon, c'est un enjeu entre groupes et c'est un enjeu... Euh, alors les catégories sont, euh, ont peut-être été un peu discréditées ces derniers temps, mais enfin je pense qu'elles gardent quand même... Certaines pertinences, bon, c'est un enjeu entre le capital et le travail. La question de la protection sociale, de sa nécessité, euh, de son volume, euh, c'est un enjeu entre employeurs et salariés. Bon, euh, le, la protection sociale, ça donne une certaine autonomie euh, aux salariés, ça euh, constitue euh, bon, un supplément de salaire, un salaire indirect, disent euh, euh, les économistes. Bon. Donc c'est un enjeu entre des groupes. Euh, et c'est cette lutte, enfin il y a, la protection sociale a toujours eu à, à voir avec des luttes entre les groupes sociaux, et cette lutte est notamment une lutte, pour, euh, une lutte symbolique, euh, comme on dit, euh, euh, c'est-à-dire une lutte sur les représentations. L'idée même, est-ce que la sécurité sociale est, euh, est nécessaire Bon, le, les gens qui ont milité pour le développement de la protection sociale mettaient en avant ces situations de précarité, de pauvreté euh, au 19e siècle, celle qui résultait de l'industrialisation en particulier. Et puis à cet euh, argumentaire-là, en faveur de la protection sociale, c'est toujours opposé des argumentaires contraires qui mettaient en avant euh, soit des raisons morales, euh, c'est le, le, le thème de l'assistance par exemple, bon, soit des, euh, des arguments économiques. Bon, et l'un des premiers débats, qui est un classique des cours euh, d'histoire de la pensée économique, euh, autour de la protection sociale, c'est le débat qui a lieu avec des économistes libéraux sur les lois sur les pauvres euh, en Angleterre, euh, dans la, le premier, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, et dont l'argument, en gros, est de dire que pas bien de développer euh, la, les lois sur les pauvres en venant euh, en assistance aux pauvres, on, euh, on renforce le problème de la, la, la pauvreté parce que euh, les pauvres sont tentés d'avoir plus d'enfants. Bon. » Euh, — Voilà. Alors ça a toujours été une lutte. Ça le reste aujourd'hui. Bon, euh, euh, mais cette lutte n'a pas eu la même intensité euh, aux différentes époques. Alors pour aller très vite, il y a euh, bon, eu un changement incontestable entre la fin du XIXe siècle, disons, et euh, la période d'après-guerre, où il y a eu une conversion partielle euh, d'une partie du, de représentants patronaux, de représentants des grandes entreprises à la nécessité de la protection sociale. Il y a un moment qui est important et on peut, je crois, enfin, c'est euh, pas rien de le dire aujourd'hui. Bon, il y a les systèmes de protection sociale dans beaucoup de pays occidentaux ont considérablement progressé juste après la guerre. Bon, et c'est lié à l notamment à l'effet de la crise des, des années 30, bon, qui euh, une forme de démonstration de la nécessité de la protection sociale. Euh, pourquoi D'abord parce qu'on s'aperçoit que la protection sociale, ben, ça permet quand, de, de, de relancer la demande. Que euh, des, euh, des chômeurs indemnisés, des, euh, euh, des retraités qui ont de l'argent, ben c'est des consommateurs et ça, euh, ça aide l'économie. Euh, et puis, il y a, le, là aussi, c'est sans doute assez d'actualité, il y a l'expérience de euh, l'échec des régimes par répartition. Euh, la, la crise des années 30 ruine. Euh, beaucoup d'épargnants, beaucoup de vieux, euh, enfin beaucoup de personnes âgées, euh, il y a eu, il s'est produit euh, une campagne en partie idéologique contre la protection sociale, contre l'État-providence qui, euh, ben, qui, qui marque un retour par rapport à, à la période précédente. Euh, il y a des, écu, des économistes en particulier qui ont beaucoup euh, produit euh, des théorisations, des limites, des défauts euh, de la protection sociale. Euh, sur le thème, alors c'est toujours le thème des effets pervers bon, qui, euh, qui revient. La protection sociale euh, ça aurait des effets pervers et désinciterait par exemple les, les gens au travail. Euh, dans le domaine de la santé, favoriserait la surconsommation parce que euh, ni le médecin ni le patient ne payent, ne sont le, le payeur, comme disent les économistes. Bon. Et puis il dénonce aussi la protection sociale pour ses effets économiques. On voit beaucoup se développer sur ces 30 dernières années les thèmes que la protection sociale, ça accroît le coût du, du travail, ce que les économistes appellent comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, si, quand il n'y a pas de protection sociale obligatoire, que l'employeur ne, ne, ne verse rien pour couvrir le salarié, ben, ça réduit le salaire. Euh. Euh, Qu'il verse, elle accroît le coût du travail, donc elle augmenterait le chômage et elle réduirait la compétitivité. Bon, ce à quoi s'est ajouté, mais peut-être plus récemment, euh, le thème des, fi des finances publiques proprement dites, que la, euh, la protection sociale, quand elle est en déficit et on, on le sait, c'est le cas, euh, elle accroît la dette publique. Euh, bon. Alors là encore, cette contre-offensive, j'en ai déjà dit un mot, mais elle a eu une, une dimension, elle a une dimension euh, symbolique. Enfin, c'était une, une offensive pour imposer euh, des nouvelles, euh, des représentations. Euh, bon, toutes les thèses dont j'ai parlé, elles ont été abondamment euh, médiatisées. La question de la protection sociale accroît le coût du travail, ça désincite au travail, ça, euh, euh, ça nuit à la compétitivité, etc. Ces thèmes ont été largement diffusés et il y a eu un travail de communication au niveau politique en France qui a été engagé à partir... Alors il me semble que là... Bon, c'est toujours difficile, évidemment, de se situer, mais euh, il y a quelque chose qui s'est joué, il me semble, à la fin des années 70. Euh, et il y a deux choses que je trouve, enfin, euh, importantes à ce moment-là. C'est... Euh, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie qui se met à commencer à diffuser des chiffres sur l'évolution des dépenses maladie mensuelles Tous les mois, il y a une note qui est diffusée. Et dans l'esprit des gens qui mettent ça en place, il s'agit de, comme ils disent, de sensibiliser l'opinion euh, euh, au thème de l'accroissement, qui est censé être inquiétant, des dépenses d'assurance de, maladie. Euh, C'est aussi à la fin des 70 qu'apparaît une, une commission qui, je crois, a eu mal d'importance pour la médiatisation des questions de protection sociale dans les années à partir des années 80, c'est la commission des comptes de la sécurité sociale. Cette commission elle vise, il y avait des polémiques autour du déficit, les, euh, les gens ne s'accordaient pas sur est-ce qu'il euh, est qu y avait vraiment déficit, est-ce que n'était pas dû, bon, sur les causes de ce déficit et il y a une commission qui est mise en place pour, officier, pour publier des chiffres officiels euh, sur les comptes de la sécurité sociale. Euh, alors cette commission vise à arrêter des chiffres officiels, à arrêter des éléments qui se veulent objectifs, euh, en tout cas qui sont ratifiés par tous. Les syndicats sont euh, par exemple dans, euh, dans la commission et une fois qu'ils sont dans la commission, bah, ils ne peuvent plus discuter euh, des chiffres puisqu'ils sont censés les ratifier comme membres de la commission. Euh, mais euh, un autre aspect qui je crois est très important de cette commission des comptes, euh, même si c'est évidemment rarement présenté comme ça, c'est que ça a été un dispositif conçu vers... Enfin, qui, dans les, qui était en grande partie médiatique, c'est-à-dire qui était un dispositif de communication qui permettait, deux fois dans l'année, d'annoncer très officiellement le déficit de la sécurité sociale et de temps, et euh, bon, avec une, une conférence de presse qui était euh, euh, généralement très très reprise. Voilà. Et puis le troisième élément général que je voulais donner, je vais très vite sur ce point... Bon, c'est que pour comprendre, je crois, enfin, ce qui se dit aujourd'hui dans les médias, sur la protection sociale. Il faut évidemment prendre en compte... Alors Frédéric en a euh, bon, déjà beaucoup dit euh, sur euh, les transformations propres des médias. Euh, voilà. Alors bon, moi, j'en avais retenu trois. Mais il euh, y a les, les transformations, disons, internes... Bon, dont, euh, Enfin, il est souvent question à la Crimée, donc n'est peut-être pas la peine de développer plus. Bon, le fait que la dépendance au, au pouvoir économique, au monde économique, s'est euh, accrue. Euh, il y a tout ce qui joue, et dont Frédéric a parlé, autour du, euh, du journalisme spécialisé et du journalisme militant, et de la montée enfin, d'un journaliste de plus en plus généraliste, euh, Bon, voilà, le déficit de la sécurité sociale, ça, je vais, auquel je vais venir, ça a cette vertu que n'importe qui presque peut en parler, tellement il euh, n'y a pas besoin de compétences particulières, alors que très vite, euh, quand on rentre sur ces sujets-là, il faut une compétence. Bon. La sécurité sociale donc est traitée dans, oui, dans une problématique alors économique, c'est vrai, mais économique de court terme. C'est-à-dire, euh, bon, j'y je, je, je reviendrai pour finir, euh, tout il y, a, il y a des arguments économiques hein, qui plaident en faveur de la protection sociale. Ce n'est pas ces arguments-là qu'on qu entend. Euh, donc c'est une vision qui est très fortement centrée sur les difficultés économiques. Qui, C'est pour ça que j'ai longuement développé la question de la, des luttes auxquelles la protection sociale a toujours donné lieu. Euh, cette, ce traitement très économique et cette importance accordée aux difficultés économiques n'est évidemment pas neutre du tout politiquement, même si elle se présente euh, comme neutre. Euh, apparemment, parler du déficit, c'est simplement donner un chiffre. C'est un chiffre, en plus, j'ai dit, qui est euh, ratifié par une commission officielle auquel euh, toutes les parties prenantes à la politique de la Sécurité sociale euh, participent. Donc euh, voilà, c'est censé être un élément euh, très, très objectif. Euh, cette importance euh, du déficit, on la mesure par exemple au fait que euh, les réunions de la commission des comptes de la Sécurité sociale faisaient très souvent euh, la une euh, des, euh, des journaux télévisés le soir euh, du jour euh, où ça avait lieu. Il euh, y a aussi y a quelque chose enfin que j'avais regardé, qui était, je trouve intéressant à cet égard, c'était les articles et les reportages qui avait été produit à l'occasion, euh, en 1995 d'une part, puis en 2005, à l'occasion des anniversaires de la création de la sécurité sociale en 1945. Et là, on avait des reportages qui étaient, ou des articles qui étaient euh, très caricaturaux, enfin en tout cas, qui étaient très très fortement organisés par le thème du déficit. Euh... Et il y avait, on trouvait des articles qui disaient l'histoire de la sécurité sociale, c'est un déficit qui a cru euh, progressivement jusqu'à prendre des dimensions de, de, dramatiques. Euh, l'histoire voilà, de la sécurité sociale était réduite à ça. C'était un, un trou qui s'était agrandi continuellement depuis 1945. Et point, il n'y avait apparemment rien d'autre à dire sur euh, l'histoire de la sécurité sociale. Une variante de cette vision-là, c'est euh, de dire la sécurité sociale, ça a très bien marché pendant les 30 glorieuses jusqu'aux années 70. Et puis là, ça a commencé l'heure des déficits. Euh, voilà, c'est l'expression qui a été employée dans un, un reportage à TF1. Euh, le journal de télévisé de TF1, bon, évidemment, hein, à chaque fois, quand on dit « vision dominante », elle est quelquefois euh, contredite. Mais est, disons de moins en moins que les médias sont, euh, sont moins centraux. Et le journal télévisé de TF1, c'est un exemple qui est très privilégié euh, pour euh, enfin, faire apparaître cette question, euh, euh, bon, cette façon économiciste euh, de traiter de la sécurité sociale. Voilà. Le déficit, c'est une information qui est apparemment donc purement technique, purement objective. Euh, en revanche, c'est pas sûr que ça soit purement objectif de euh, médiatiser à ce point euh, le déficit. Bon, il y a un argument, enfin, qu'il qu n'est peut-être pas inutile de rappeler euh, ici, c'est que euh, le déficit de la Sécurité sociale, évidemment, il est spectaculaire quand il est exprimé en milliards de, avant de francs, maintenant d'euros. Euh, en fait, il est pas très important quand il est rapporté à l'ensemble des dépenses de, de de la sécurité sociale euh, il a été longtemps euh, enfin il est toujours moins important en proportion que le déficit de l'état alors que la médiatisation des deux questions n'a longtemps rien eu à voir jusqu'à euh, thierry breton le déficit de l'état était un thème très peu très peu médiatisé alors euh, — Donc déjà, il y a cette question-là. C'est objectif. Mais euh, en fait, les médias disent jamais que le chiffre. Ils disent aussi que c'est important par le simple fait de le mettre à la une. Bon, c'est important. Or, ça, déjà, c'est discutable. Et puis par ailleurs, il y a toujours plein de, de, de postulats. C'est jamais qu'un chiffre, le déficit de la sécurité sociale. C'est toujours... Euh, alors j'avais regardé comme ça toutes les expressions qui étaient employées, euh, en particulier dans les journaux télévisés, pour annoncer le déficit. Il y a toujours des adjectifs qui euh, trahissent quelque chose. Alors c'est l'éternel déficit. Euh, la sécurité sociale est encore en déficit. Enfin bon, il y a toute une série euh, comme ça d'expressions euh, qui sont là, c'est pas simplement elle est en déficit aujourd'hui, il y a un besoin, il y a un écart entre les dépenses et les recettes cette année, c'est ce fameux déficit, cet éternel déficit. Bon, il faut rappeler, euh, je rappelle, je, oui peut-être que j'aurais dû le dire avant, mais qu'il euh, y a eu des années d'excédent aussi hein, de, de la sécurité sociale. Il y en a eu peu, mais il y en a eu. Euh... Le, les, les biais aussi passent par euh, des sortes de... Il y a l'information, il y a le chiffre. Après, il y a l'importance qu'on donne au chiffre qui est discutable. Après, il y a tous les, ces adjectifs, ces petites expressions apparemment amusantes dont on accompagne le, le chiffre. Et puis, il y a l'explication qu'on donne du chiffre. Euh, et là, souvent, qui repose sur des formes d'associations euh, un peu sauvages, d'explications sauvages. Il euh, y a quelque chose qui est très fréquent, c'est... Il y a un premier sujet dans les journaux télévisés sur, qui, donne le, qui disent le chiffre et de temps cette année. Et puis on enchaîne avec un reportage sur les excès, les fraudes, qui est lancé pour, en disant « pour illustrer euh, euh, le problème de la sécurité sociale, voici un reportage sur les fraudes ». Bon, ce que ça a, Alors évidemment, c'est pour illustrer, c'est présenté comme ça. Mais euh, de façon plus ou moins consciente, ça crée nécessairement l'idée que la cause du déficit de la sécurité sociale, c'est les fraudes. Pour encourager ce type d'interprétation, il y a aussi, Patrick en disait un mot tout à l'heure, la seule expression de « trou de la sécu ». Cette expression, bon, c'est une espèce d'expression familière qui peut paraître comme ça amusante. En fait, elle est très, très discutable. D'abord, écrire une sorte d'analogie, c'est comme un ménage qui a un trou. Enfin, dans, son, dans son budget, il faut qu'il dépense moins. Il dépense plus qu'il gagne, il faut qu'il dépense moins. Bon, Et puis, c'est pas rigoureux du tout. Enfin, c'est... Euh, techniquement, ça s'appelle un besoin de financement. Euh, et point. C'est pas même pas un déficit. Le terme de déficit est impropre pour euh, des institutions comme les régimes de sécurité sociale. Euh, voilà. Mais le terme du trou, à lui seul, il crée cette idée-là. Voilà, la sécurité sociale, c'est comme un ménage qui dépense trop. Il faut qu'elle euh, qu réduise ses dépenses. Alors, pour euh, conclure, en fait, on braque, enfin, l'attention sur quelques... On a beaucoup braqué l'attention sur quelques points, sur le phénomène du, du déficit et sur une certaine interprétation euh, du déficit. Ce qui est important, évidemment, comme souvent, c'est pas tellement ce que les médias disent, mais c'est ce qu'ils ne disent pas euh, en disant ce genre de choses. Euh, et euh, je vois au moins deux, voire trois choses, enfin, qui, que cette façon-là de couvrir la protection sociale occulte. La première, c'est tout le travail politique que j'ai évoqué euh, euh, en commençant, qui joue autour de la protection sociale et dont il n'est jamais question. On parle du déficit comme s'il n'y avait pas d'intérêt à parler du déficit, à médiatiser le déficit. Il n'y a jamais un reportage sur les, les, les, la politique de communication autour de, euh, des questions de dépenses sociales, d'accroissement de, des dépenses sociales ou de, de, de déficit. Bon, il y a ça qui est occulté, mais dans le travail politique, il y a aussi... Euh, ce qu'est occulté, c'est comment les politiques actuelles euh, conduisent à creuser ces déficits. La couverture, est une sorte, la couverture médiatique des, du déficit de la sécurité sociale, c'est une sorte. Euh, euh, ça pose un problème, mais en fait, bon, ça impose des solutions. Ça impose des solutions que préconisent les politiques euh, actuelles. Euh, mais cette couverture médiatique, elle euh, dissimule, enfin elle occulte la part que les politiques actuelles ont dans le déficit de la sécurité sociale euh, précisément, euh, par exemple la question des exonérations de cotisations alors qu'il a un tout petit peu apparu ces derniers temps mais euh, qui longtemps l'a été très peu les exonérations de cotisations alors elles donnent lieu euh, en partie euh, à des compensations euh, mais pas toutes et évidemment c'est un manque à gagner Ce qui, la partie qui ne donne pas lieu à des compensations c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale on parle aussi très peu on parle beaucoup des fraudes, de la bobologie, des excès etc mais euh, on parle très rarement dans les journaux télévisés, de l'effet que le chômage de masse, enfin qui s'est aujourd'hui installé, euh, ou que la, les politiques de bas, bas salaire ont sur les, le financement euh, lui-même de la sécurité sociale. Évidemment, plus il y a de chômeurs, enfin les, le chômage comme les bas salaires, c'est aussi des, euh, des, des, des formes de, à la fois de manque à gagner et puis... Euh, ben, ça réduit évidemment la capacité d'épargne des ménages, dont par ailleurs on nous dit qu'il faut la développer, puisque ça serait la seule façon de répondre à la crise de la sécurité sociale. Euh, voilà. Donc ce qui occulté, il y a tout ce qui tourne autour du travail politique, des effets de la responsabilité que les politiques actuelles ont dans cette question pourtant très médiatisée qu'est le déficit de la sécurité sociale. Et puis il y a les effets des réformes qui sont aujourd'hui euh, euh, mises en œuvre. Euh, — Tel qu'est présenté le problème, au fond, les réformes mises en œuvre qui consistent euh, euh, alors à surveiller euh, la mise en place bon, du médecin traitant, par exemple, et des remboursements, etc., à essayer d'encadrer et de limiter l'accroissement des, des dépenses de santé, ou cette idée d'inciter de, de, les gens à développer la part... Euh, euh, enfin de préparer leur retraite en épargnant et pas en comptant sur... Euh, en pouvant compter sur le seul système de, de répartition... Euh, mais il y a les, les effets. Enfin, de ces de ces réformes sont très très peu évoqués euh, dans les médias. Or il est évident c'est que ces réformes ont des effets. Euh, les réformes, le, les déremboursements, les, euh, le médecin traitant, bon etc. sont des des systèmes qui élèvent des obstacles. Euh, les obstacles. Euh, euh, pour l'accès aux soins des groupes euh, ben, qui ont le, le, le plus de mal à, à y accéder. Euh, voilà, toutes ces conséquences, elles ne sont pas envisagées. L'effet, tout se passe comme si les réformes, il n'y a qu'un effet des réformes qu'envisagées, est c'est est-ce qu'elles vont, oui ou non, réduire enfin le déficit de la sécurité sociale euh, ou alors, c'est les effets pratiques, et là, ça rejoint, enfin, c'est pour ça que j'ai dit un mot tout à l'heure de la question du développement de l'information économique pratique, c'est que quand on parle, par exemple, des effets euh, des réformes en matière de, des régimes de retraite, c'est essentiellement à travers de euh, la question comment vous, vous pouvez préparer votre épargne, euh, votre, comment vous pouvez préparer votre retraite, donc étant entendu que vous bénéficierez de toute façon d'un système de retraite qui sera beaucoup moins généreux, comme on dit, que le système euh, euh, actuel. Voilà. C'est d'une de, de façon donc microéconomique, à travers des conséquences euh, pratiques, où évidemment, le fait que ces réformes euh, euh, vont être mises en œuvre et tenues pour, une, pour acquis, euh, c'est de cette façon-là que, que, que sont traités les effets euh, des, des réformes de, des régimes de retraite. Et la question les effets sociaux euh, à terme, par exemple, la question des vieux pauvres, elle n'est pratiquement euh, jamais traitée. Voilà, puis je disais, il y a deux, trois points dont l'attention est détournée. J'hésitais sur le troisième, mais c'était l'idée que les explications économiques, disons un peu hétérodoxes, mais Frédéric en a dit un mot, des, euh, des questions de protection sociale sont, euh, sont marginalisées euh, dans, euh, dans cette couverture médiatique du déficit de la sécurité sociale.